Hey, coucou, le vlog d'aujourd'hui va être un peu particulier parce que je vais vous mettre des images d'hier soir que je vous ai filmées après avoir fini le montage Je suis allée me promener et j'ai un petit peu filmé, je ne vais pas tout vous mettre mais je tenais quand même à vous mettre cette petite sortie d'hier soir donc je vous laisse avec ces images J'ai décidé d'aller me promener et en fait j'entends un truc que je n'entendais pas hier parce qu'il pleuvait fort et qu'il y avait du vent il y a de l'eau. Je pense que je suis juste à côté d'une cascade ou un truc comme ça. Donc, ben voilà, il s'est arrêté de pleuvoir. J'ai froid, mais je suis pas mouillée et je vais me promener. Alors, c'est très sympa comme promenade. À partir de là, euh, là, il n'y a rien. Et là, en fait, le chemin se transforme en rivière. J'ai l'impression que ici, c'est une source puisque. Bah puisque puisque je comprends pas trop. Là, il n'y a pas d'eau. Et là, il y a de l'eau. Sauf que c'est beaucoup d'eau quand même pour un chemin de promenade. Où on va repartir dans l'autre sens hein. <rire> c'est incroyable quand même, c'est pas c'est pas genre une petite euh, coulée quoi. C'est vraiment une rivière. OK, bon bah, on va remonter hein. Ouais, t'es d'accord toi hein. Ouais, on y va. On va prendre l'autre chemin. De toute façon on n'entend plus la cascade. Moi je veux la cascade. Juste à côté du camion quoi. Je suis garée euh, juste là, là. Bon par contre il y a encore un concept ici. <rire> Donc ça sort de, de, de, de, de la terre juste là. Voilà. Et... Et ça passe sur, euh, sur le chemin Mais pourquoi pas hein C'est drôle En même temps il a beaucoup plu hein. Regardez comme c'est joli C'est très très beau Tu viens A mon avis si ne la porte pas Oui c'est bien ça Vas-y fais le tour sur les cailloux Elle veut rentrer Allez viens mon coeur c'est bien, allez! Ouais, c'est mort. C'est froid en plus. Ouais. <rire> Ce chien, purée, elle va à l'abri, elle me bute. <rire> bon, je vais la chercher. Ce chien fragile. Elle, vous voulez que je vous montre un truc? Si je la mets au-dessus de l'eau, elle nage. <rire> Attends. vas-y avance c'est tout ce que j'aime de la verdure et de l'eau qui coule fort j'adore bon et en plus de la verdure de montagne évidemment des sapins là derrière on voit un peu la montagne là aussi vous voyez pas grand chose mais je vous promets qu'on voit la montagne ici c'est bien cool Je viens de voir un truc bouger, d'où je suis, c'est un amas noir et jaune, soit c'est une espèce de grenouille, soit c'est un serpent. Je vais essayer de vous filmer sans que chi bouge, sans qu'elle y aille, Et je pense qu'il y a un serpent là-bas. Mais c'est surtout, qu'est-ce que fait un serpent noir et jaune Non, chi sort de là Pardon, qu'est-ce que fait un serpent noir et jaune ici bon, Attendez, je vais essayer de vous filmer ça. C'est juste là, mais c'est pas un serpent. J'ai l'impression que c'est un espèce de lézard. Je comprends pas ce qu'il fait là. Bah, on est d'accord les gars, c'est pas logique là. C'est un truc français ça, sérieusement Il est magnifique, mais qu'est-ce qu'il fait là Donc c'est un espèce de petit lézard. Un petit. On s'entend Bah Si quelqu'un connaît cette espèce, et c'est me dire pourquoi est-ce qu'il y a ça euh, bah, dont je ne sais pas où je suis en Savoie, quelque part bah, ça m'intéresse je vais le laisser tranquille ce petit bonhomme ah oh, bah oui t'es mignon t'as pas l'air dans ton élément mais peut-être que je me trompe il est super beau, j'adore incroyable rencontre allez salut par contre il y a vraiment du champi euh, vénère hein. regardez la taille de celui-là c'est dommage parce que je ne sais pas assez si les reconnaître. Ça se trouve, j'en croise plein depuis tout à l'heure qui se mangent. Mais euh, sorti des giroles, des cèpes et quelques bolets du coup. Des pieds de mouton. Je crois que ça s'appelle des pieds bleus. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est quoi cette forêt tropicale, les gars Il est transparent. Ce champignon est translucide. Bah, Je veux bien aussi... Si vous savez ce que c'est, que vous me disiez dans les commentaires, c'est incroyable. Il y en a un autre bizarre ici, champignon translucide. J'ai jamais vu ça. On dirait, on dirait, je sais pas. C'est tout gluant. C'est super beau. Là, on dirait que c'est blanc. C'est vraiment transparent. Donc, je disais, sortie du volet et du set des pieds de mouton, des girolles, des pieds bleus. Je crois que ça s'appelle des pieds bleus. C'est des tout petits champignons violets. Euh, Qu'est-ce que je sais reconnaître encore Ben je crois que c'est à peu près ça. C'est déjà pas mal mais sortie de ça, je sais pas trop reconnaître. Elle est fausse giroles, je sais plus comment ça s'appelle aussi. Chanterelle je crois. Ça je dois dire des conneries. Enfin voilà, moi j'aimerais bien apprendre des champignons. Si vous avez un super bon livre, je pourrais en acheter qu'un parce que j'ai peu de place. Donc un super bon livre sur les champignons, comment apprendre à les reconnaître avec des, vraiment des photos parlantes et tout je suis preneuse je veux bien que vous me disiez ça dans les commentaires parce que vraiment j'adore chasser les champignons chasser, cueillir, euh, ramasser ce que vous voulez donc si vous avez euh, des conseils de ce côté là, je suis preneuse et c'est pareil pour les plumes d'oiseaux voilà, et les oiseaux en général je pense qu'on se rendra pas compte en vidéo comme ça descend là et comme ça monte ici et je suis au bout de ma life cela dit je sais quand même pas si c'est ça le plus dur ou payer mon linge hey, salut <rire> J'ai pas filmé ce matin, il est midi 45, un truc comme ça. Je me suis levée un petit peu tard, enfin euh, 10h30, 10h. 10h, et 10h. 40, un truc comme ça ça va, il y a quelqu'un qui travaille pas j'ai le droit <rire> et euh, il pleut, toujours, mais j'ai envie de retourner me promener là, parce que j'ai vraiment adoré ma promenade d'hier que vous venez de voir normalement, et puis voilà et puis après euh, je vais prendre la route, je vais faire 2-3 petits trucs je me suis fait une liste, je vous la lirai tout à l'heure mais alors euh, je sais déjà qu'elle est beaucoup trop longue, ça c'est un de mes problèmes on en parlera tout à l'heure Promis, je vais aujourd'hui essayer de ne pas mettre ma main devant le micro Et de filmer ma tête en entier Et comme je filme avec la caméra qui est derrière, je vois pas toujours ce que je filme Mais je vais essayer de faire attention, promis En fait, aller me promener sous la pluie c'est un effort que je devrais faire plus souvent Parce que ça me rappelle Déjà ça me reconnecte à la nature Peu importe le temps qu'il fait Et ça me rappelle Que j'aime l'automne Que j'aime la pluie J'adore ça en fait Donc je sais même pas pourquoi Cette période-là me fait déprimer Mais d'être au contact de la nature Ça me rappelle que j'adore être sur terre pendant cette période là en fait. J'aime la brume, j'aime la pluie, j'aime les couleurs de l'automne, j'aime la mousse. C'est trop beau ça La mousse comme ça sur les, sur les troncs. Et donc, ça me rend heureuse. Pluie, neige, je devrais tout le temps sortir, tout le temps. Par là Ou par là À gauche ou à droite J'aurais plutôt tendance à vouloir descendre Mais il faut se rappeler qu'après il faut remonter Enfin, c'est comme ça je laisse Litchi choisir Vas-y avance Allez on y va Allez avance Parfait Allez c'est parti Je suis fasciné par les champignons Il est énorme hein fasciné, c'est trop beau oh regardez on voit la cascade en bas trop bien, je crois que je vais essayer de descendre c'est un peu en pente c'est pas très safe pour ma cheville mais je pense, Je <rire> j'allais dire je pense que par là je peux y aller sans me casser la figure donc on va essayer on se rend peut-être plus compte de tout ce que j'ai descendu pour arriver là c'est très très pentu. Ça aussi, c'est beaucoup mieux quand il pleut. Parce que quand il pleut, il y a beaucoup de débit. En été, ça se trouve, trouve c'est pas aussi impressionnant. C'est trop beau. Toute cette mousse partout. C'est trop, trop beau. Je vais avancer encore un peu le long. Et après, on va rentrer. de regarder euh, l'eau comme ça qui coule avec un débit important, les cascades, les rapides, ça m'inquiète et ça m'appelle. en même temps... C'est mon argent. Je pas si vous voyez, mais j'ai envie d'aller là-bas. Ça a l'air fou Ah, je suis arrivée là où je voulais aller mais regardez là-bas Vous voyez C'est obligé que je vais aller encore plus loin Bon là oulala oulala oulala c'est des éboulements Là ça va être un peu plus compliqué de passer bon, ça va se faire mais après faut que ça ça glisse pas Et je devrais pouvoir reprendre dans la terre non mais elle a l'air incroyable la cascade derrière là Elle, je sais pas ce qu'elle fait Elle explore Ça a l'air fou! On y va Allez on y va Ça a l'air incroyable Et ici, trop facile Au l'eau peut venir jusqu'ici, peut-être Vous savez quoi bah je m'en fous. Faut que je continue. Merci la nature. Encore une fois, une marche, une poignée, une seconde marche, une autre marche. Il va bien y avoir une autre petite poignée par là. Et une poignée Et il marche Waouh Incroyable C'est une des plus belles sa de lui un débit comme ça incroyable, je vais me raccrocher encore donc moi je viens d'en bas là est-ce que je viens de me rendre compte qu'il y avait un chemin absolument enfin, là, on verra où ça va en revenant tendre. Sinon ça va être une catastrophe cette vidéo. On mettra que les images. En fait il ya plein d'endroits où je vais comme ça. Je cherche très souvent à être garé en pleine nature et il y a plein de fois où euh, à cause de la météo, à cause du fait que j'ai la flemme de sortir, à cause du fait que euh, j'ai d'autres choses à faire et eh bien il y a plein, plein d'endroits souvent où je reste pour la nuit Mais je ne prends pas le temps d'explorer Et je ne veux plus faire ça Parce que c'est la première raison qui fait que j'ai voulu vivre en vanne C'est explorer, c'est vivre au milieu de la nature Et c'est avoir un nouveau jardin tous les jours Si j'en profite pas ça ne sert à rien Le but premier c'est ça donc maintenant, en fait, peu importe où je vais être, je vais aller explorer. Parce que c'est ce qui fait l'essence de mon mode de vie. C'est explorer. Et c'est être au plus proche de la nature. Et des moments comme ça. Mais si j'étais pas sortie hier à cause de la pluie ou parce que j'avais pas envie, j'aurais jamais, j'aurais jamais découvert ce lieu qui est incroyable. Il n'est pas sur les cartes. Hein. Je l'ai pas vu sur les cartes. Hein. Donc ben, en fait, euh, il y avait un chemin vraiment plus simple. Hein. Regardez, là c'est là où j'ai fait choisir Litchi. Et en fait, ça a mis une minute. Bon. C'était vraiment très cool de passer par en bas, d'escalader les rochers, d'avoir les pieds dans l'eau. C'était quand même génial. Elle, je pense pas qu'elle soit d'accord avec moi parce qu'elle est trempée et elle tremble. Mon cœur mais je suis quand même super contente de pouvoir faire ça avec elle même si elle en a rien à foutre elle ça lui fait du bien, elle court, je lui lance des bâtons et donc voilà, je vais m'instaurer cette nouvelle règle partout où je vais aller maintenant même si c'est pas le point de chute que j'avais prévu et ben je vais aller explorer parce que je pense que je vais pouvoir faire encore des belles découvertes Voilà. Regardez-moi ça, ça, ce que vous voyez là, c'est exactement ce qui me donne envie de vivre dans la montagne. Moi, je veux que ça là, ce soit mon terrain, c'est chez moi, il n'y a personne qui m'emmerde, j'ai mes plantations, j'ai mes animaux ma petite cabane et je vis au milieu de rien, des sapins c'est incroyablement beau bon ça fait deux minutes que je marche en me disant je suis trop heureuse ça, ça me rend heureuse ça, ça, ça me rend heureuse ça, ça, ça me rend heureuse voilà donc on a mis le doigt sur quelque chose je le savais mais ça, ça me rend heureuse donc il faut il faut que je trouve le moyen de faire en sorte que ça, ce soit ma vie. Voilà. Être au milieu de la nature, marcher, me promener, découvrir des nouveaux lieux. Je ne sais pas comment, mais il faut que je fasse en sorte que ça, ça reste ma vie. Je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de mes projets de vie. On va parler de ça. Je vais rentrer, je vais me poser, me sécher un peu, sécher mon chien. Et on va parler de mes projets. J'ai cru qu'il était plus là, j'ai eu peur. <rire> on est arrivé à la maison. vraiment le meilleur truc que j'ai fait dans le van maintenant on va essuyer la bête donc pour le chien j'utilise la même serviette que j'utilise pour ma douche pour protéger les toilettes quand je prends ma douche allez on s'essuie s'essuyer pendant longtemps. Je suis désolée, mais ça va durer longtemps avant que ce soit le tour de ta tête. Je dis ça parce que si j'arrive à la faire patienter, parce qu'elle aime pas ça, si j'arrive à la faire patienter le temps que je l'essuie, c'est parce qu'à la fin, elle adore quand je lui essuie la tête. Et en plus, quand il fait froid comme ça, je souffle dans la serviette pour la, récha pour la réchauffer. Les fesses Non, pas encore. Regardez. Pas encore la tête. On veut d'abord les autres pattes, mon cœur. Allez en plus c'est tout ça, il y a plein de terre. oulala. là là Mais tu serais pas allé dans des cascades, toi, par hasard On essuie, on essuie. Encore sous le ventre et on fait la tête. <rire> oulala, là là, c'est bon la tête. Ouh là là, là c'est bon ça. Oulala, là là, c'est bon la tête. Oh oui, oh c'est bien mon cœur. Oh là là! Allez, va te coucher! Bon alors. Vous savez quoi? En fait, je vais me faire un chocolat chaud et après on va discuter. Oui, c'est très sale. J'ai pas encore nettoyé la cuisine. Là, je suis dans un mood dans lequel je le suis assez régulièrement. Il est 14h30. Et j'ai la sensation du temps qui m'échappe. J'ai la sensation que j'aurai pas le temps de faire tout ce que je veux dans ma journée. Et que et je suis dans l'urgence et je suis stressée. Alors qu'il n'y a aucune raison. Je veux dire que je fais pas aujourd'hui, je peux le remettre à demain. Mais, Mais je suis dans l'urgence, j'ai oublié de noter mes rêves ce matin. Donc là il faut que je note. J'ai envie d'écrire sur la balade que je viens de faire. Parce que j'ai décidé que dans les endroits où je m'arrête, je vais faire une page de souvenirs à chaque fois, pour me rappeler, parce que je sais qu'il y a des endroits où je suis allée, je ne sais plus le nom de la ville, je serais incapable de retrouver ce spot, je sais à peu près ce que j'y ai vécu, mais je ne sais plus où c'est, ou des fois c'est l'inverse, je sais que j'étais là, mais je ne sais plus du tout ce que j'y ai fait. Donc en fait, j'aimerais noter, parce que c'est quelque chose que je voulais faire déjà au début de mon voyage, un journal de bord comme ça, mais que je n'ai jamais pris le temps de faire. J'ai commencé un journal avant, quand je vous dis que j'ai des carnets partout, il y en a plein là... Il y en a là-dedans, il y en a plein là, il y en a un là, je vous mens pas. Mais du coup, j'en avais commencé un, celui-là je crois. Oui, c'est sûr. Avant de partir, j'avais commencé à faire un pré-journal de bord, de voyage. Mais j'ai jamais vraiment rempli. Donc maintenant, je voudrais faire ça. Je m'égare. Là en fait, vous avez une illustration parfaite. De ce qui se passe dans ma tête. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'égare. Mon cerveau s'égare. Mon cerveau part dans des arborescences de pensée. Ça part en cacahuète. Mais donc là, je disais, pour revenir à ma réflexion, c'est pareil, j'aurais pas le temps de vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, ça fuse. J'ai des jours comme ça. J'ai plein de réflexions en tête. Euh, c'est que ça va bien, en général. Mais... Euh, du coup, j'ai plein de réflexions, j'ai plein de choses à vous dire. Là, je me dis, il faut que je me dépêche de prendre mon chocolat chaud, de vous parler, d'écrire tout ça pour pouvoir partir avant que mon chat réclame à sortir. Mais là, c'est trop tard. Regardez, voilà. Je les connais un peu par cœur. Donc, c'est mort. Donc, en fait, parce que c'est elle qui décide de l'heure à laquelle je m'en vais. Elle sort et je pourrais partir d'ici que quand elle aura décidé de rentrer. C'est un des trucs qui fait que euh, j'ai du mal à gérer mon emploi du temps parce qu'il y a les animaux les animaux, les chats surtout en gros euh, je pars pas vraiment quand je veux je pars quand les deux chats sont à l'intérieur du van donc je dépends des chats donc des fois je veux pas les laisser sortir parce que je me dis je vais bientôt partir mais je pars pas bientôt ou alors je les laisse pas sortir le matin parce que je me dis il faut que je parte tout de suite s'ils sortent c'est mort, donc ils sortent pas, je pars, je prends la route, puis je m'arrête sur un parking, donc ils peuvent pas sortir, donc je continue, puis je trouve pas d'endroit où ils peuvent sortir, le spot ne va pas, je roule toute la journée, et ils sont pas sortis de la journée, des fois j'ai un pipi dans la douche, ou un caca sur mon tapis, ça arrive que quand... que quand je roule, que quand elles peuvent pas sortir de toute la journée, mais je m'égare tellement, je m'égare tellement, donc, j'ai cette sensation, en fait on le ressent dans ma façon de parler. J'ai cette sensation de temps qui presse. Et là je pense que je ne me filme pas. Bon, quand j'ai voulu toucher le téléphone pour recadrer euh, ma tête, j'ai coupé. Donc j'ai dit plein de choses que j'ai pas enregistrées. Encore, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Et en plus là ça fait 15 fois que je refais cette séquence-là. Donc je suis en train de m'énerver un petit peu. Je vais me calmer. Je disais juste... Pour terminer, que là je suis dans une sensation d'urgence, c'est pour ça que je m'énerve vite là d'ailleurs, je suis à fleur de peau un peu. J'ai cette sensation d'urgence, de temps qui file, de temps qui m'échappe, de mes pensées qui m'échappent, euh, par exemple là je voulais écrire mes rêves de cette nuit mais c'est urgent, il faut que je le fasse vite parce que ça m'échappe, je voulais vous dire ça, il fallait que je le fasse vite. Euh, je voulais écrire euh, des choses que je pensais tout à l'heure pendant ma randonnée, mais j'ai l'impression que ça m'est échappé, ça y est, c'est parti de ma tête, j'ai pas écrit tout de suite. Enfin euh, bref, voilà, là, aujourd'hui, je suis dans cette sensation où j'ai l'impression que j'aurai pas du tout le temps de faire tout ce que je veux faire, que je vais perdre plein de choses, je vais perdre plein de pensées, je vais perdre plein de temps. Et, et ça, c'est une situation dans, la, dans laquelle je me retrouve quand même assez souvent et qui est un peu... Je ne sais pas si c'est handicapant, mais c'est un, un, un petit peu stressant, angoissant. Donc je vais me poser, tranquille, je vais aller me servir mon chocolat et on va aller discuter. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on ne discute pas assez, vous et moi non Je passe pas du tout ma journée à discuter avec vous, mais ça me fait du bien. Souvent, quand je vais voir une copine, je parle de moi parce que je parle toujours de moi, j'ai beaucoup de mal à écouter les autres. Je sais que c'est un de mes défauts, mais même quand je pose des questions sur les gens, sur leur vie que je suis intéressée et que je veux savoir ce qui se passe dans leur vie quand ils me racontent leur vie, souvent je reviens à moi <rire> je sais que c'est quelque chose que je dois corriger mais j'ai beaucoup de mal et donc quand je vais les voir et que je raconte c'est un peu ma thérapie c'est... quand je raconte c'est comme quand j'écris, je développe et du coup j'analyse et du coup je trouve mes propres réponses et donc là c'est un peu ça, vous êtes un peu ma psychanalyse alors par contre je vais pas vous payer, c'est même moi qui gagne de l'argent, c'est plutôt cool Mais donc tout ça pour dire que je vais me servir mon chocolat chaud, que cette vidéo va être extra longue, que j'en suis désolée, mais que c'est la vie, et que euh, on va discuter du coup de mes projets. Bon alors, en fait je me suis rendu compte tout à l'heure... Oh un coup de feu ça on n'aime pas les coups de feu tout à l'heure en fait je me suis rendu compte que euh, je vous avais pas du tout raconté ce que pourquoi j'en étais là et quels étaient mes projets c'est assez important parce que je pense Je pense qu'on comprend pas bien ma situation avec ce que j'ai filmé pour l'instant. Au vu des commentaires que j'ai reçus, des messages, je pense que beaucoup pensent, je pense que beaucoup pensent que je ne sais pas du tout ce que je veux, que j'ai pas de projet. Euh, ça c'est totalement faux. Des projets, j'en ai plein. J'en ai même trop, je sais que je pourrais pas tout faire dans, dans une seule vie. C'est pas grave, puisque je pense qu'on a plein de vies. Après, j'aurais peut-être sûrement d'autres projets dans mes autres vies, mais c'est pas grave. Dans cette vie-là, j'ai plein de projets. J'en ai énormément. Et j'ai eu beaucoup de mal ces six derniers mois à faire un choix. Sur le projet qui me bottait le plus. Sur le projet à réaliser en premier. Voilà, j'ai eu du mal à, à choisir le prochain projet. Le prochain projet... Je vais plutôt vous faire une petite liste, puisque maintenant vous me connaissez. Une petite liste de, de la majorité des projets que j'avais en tête depuis 6 depuis mois, 1 an. Il y a un projet qui est arrivé pendant mon voyage, c'est de vouloir acheter un terrain. Pour moi. Pour euh, me construire une petite maison en bois, pour euh, avoir un pied à terre. C'est vraiment quelque chose qui m'a manqué pendant mon voyage et surtout qui m'a manqué au moment où je devais rentrer au moment où j'avais plus les finances pour continuer à voyager et que je me suis dit, il faut que je rentre. Il faut que je rentre où À Paris. Parce que je suis née là-bas, je ne suis pas née à Paris même, mais quand je vous dis Paris, c'est région parisienne. Je suis née là-bas, j'ai ma famille là-bas, j'ai mes amis là-bas. Donc instinctivement, quand il n'y a plus d'argent, il faut rentrer travailler. C'est totalement débile parce que ça, c'est pareil, j'aurais pu travailler n'importe où. Mais pour moi la, la facilité c'était de retourner là-bas De trouver un travail là-bas euh, J'avais aussi l'histoire de mon chien Donc je pensais que la seule solution pour que je puisse travailler C'est que mon chien reste chez quelqu'un la journée Donc chez quelqu'un que je connaisse Or j'ai trouvé un job où j'ai pu emmener mon chien Donc ça c'était top Donc j'avais ce projet d'acheter un terrain Je m'égare tellement, tellement Aujourd'hui là mon cerveau est... Ben, il fonctionne. Et quand il fonctionne, c'est très fatigant. <rire> Le montage va être très long, très long. Donc pendant mon voyage s'est réveillée une envie d'acheter un terrain. Envie que j'avais jamais eue, enfin j'ai déjà fait une offre sur un terrain un jour sur lequel je voulais construire ma maison, mais je me suis rendu compte plus tard que, euh, alors j'ai fait une offre, j'ai pas fait une offre, hein, juste j'avais signé une promesse de vente etc euh, mais ça n'a pas fonctionné et je me suis rendu compte plus tard que si j'avais fait ça c'était pas du tout parce que j'avais envie de faire ça mais que c'était parce que j'avais des modèles autour de moi, de gens qui faisaient ça qui trouvaient un CDI, qui s'achetaient un terrain ou une maison qui faisaient construire leur maison, qui se posaient en couple et qui faisaient des enfants quand tout ça s'est tombé à l'eau, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que je voulais. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte aussi que je voulais acheter un van et me barrer, et voyager, et voir du pays. Tout est un peu lié, parce que quand je suis partie et que j'ai voyagé avec mon van, je me suis rendu compte donc que je voulais, que j'avais besoin d'un pied à terre, et je me suis pris une grosse claque quand je suis arrivée dans les montagnes, et je me suis rendu compte que je voulais un terrain isolé dans les montagnes. Donc ça, c'est un projet qui est arrivé récemment, mais qui est euh, tout devant dans ma tête. C'est Si je m'écoutais, c'est le, le premier que je ferais, j'achèterais mon terrain dans les bois. Sauf que j'ai d'autres projets en tête, et qu'acheter un terrain, c'est euh, la plupart du temps faire un crédit. Et une fois qu'on a un crédit pour un bien qui est à nous, ce bien ne nous rapporte plus rien, ne nous rapporte rien en fait, et le crédit c'est uniquement une sortie d'argent. C'est pas raisonnable. J'ai d'autres projets qui peuvent me rapporter de l'argent. Donc je sais que c'est pas le premier chronologiquement à mettre en place. Là en ce moment, je suis dévorée par l'envie de, de, de rénover, de décorer, euh, de, de meubler, de restaurer des meubles, euh, par tout ça. Et donc tout ça, ça veut dire avoir une maison ou un appartement. Je veux pas de maison ou un appartement à moi. Enfin, je ne veux pas vivre dans une maison ou un appartement pour l'instant, mais je veux investir dans l'immobilier. Donc, j'aimerais acheter un appartement ou une petite maison, selon l'endroit, selon l'opportunité, à rénover, avec des travaux, avec de la décoration à faire, etc. Le rénover, donc vivre dedans pendant que je le rénove, et ensuite le mettre en location ou le vendre selon l'opportunité du moment. Mais le but serait plutôt de mettre en location pour avoir des rentes un petit peu tous les mois. Et ça, soit je le fais une fois, soit je le fais plusieurs fois, selon, euh, selon la motivation, l'envie, les opportunités, etc. Ça, c'est le projet à court terme que j'aimerais mettre en place. D'où le travail en Suisse, qui m'aurait permis de mettre euh, de l'argent de côté plus vite. Et d'où le fait que là, maintenant, tout de suite, je ne sais pas trop quoi faire parce que j'avais ce truc en tête. Je veux mon appartement, j'avais trouvé des appartements à 30 000, 45 000 euros, dans des coins euh, un peu paumés, mais bref. Donc je voulais travailler, foncer, tête baissée, récolter le plus d'argent possible, et c'est toujours le cas. Sauf que, excusez-moi, Iris veut rentrer. C'est pratique la pluie quand même. Et donc, c'est beaucoup trop long. Et donc le but c'était de travailler, de mettre beaucoup d'argent de côté, c'est toujours le but. Mais sauf que maintenant il faut que je trouve ce fameux job. J'ai pas l'envie pour l'instant d'avoir un CDI. C'est... Je sais que je vais avoir plein de commentaires à ce sujet là, plein de jugements. Si vous comprenez pas ça... Vous pouvez toujours aller sur Instagram vous voir mes derniers posts sur le travail et mon angoisse du salariat. En fait, euh, j'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose, même si on peut toujours rompre un CDI. C'est pas ce que je recherche pour l'instant. Pour l'instant, je veux aller sur des missions courtes qui peuvent me, ra me rapporter le plus d'argent possible. Donc je continue à chercher en Suisse. Hier j'ai. je vous l'ai dit, j'ai épluché un site d'annonce, je continuerai. Si je peux pas, ce sera des missions en France, ce sera compliqué de mettre de l'argent de côté vite. Mais je suis en vanne, c'est l'avantage, j'ai pas de loyer, je paye pas d'électricité, je paye pas l'eau. Mais c'est pas ce que j'avais prévu en fait. Là j'avais prévu de travailler 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois en Suisse. Même plus parce qu'en fait je comptais retravailler à partir du mois d'avril dans ce même restaurant. Et en fait, et en fait il, faut que, il faut que je me réinvente, que je me réorganise, que je, re, que je me refasse un plan. Dans la tête. Et là j'étais pas apte à réfléchir à tout ça de manière posée. C'était juste un truc qui tombe à l'eau. Et je voyais que ça en fait. Je voyais que ça. Ce truc qui tombe à l'eau. Et je sais plus quoi faire puisque c'est ça que j'avais prévu de faire. Bref. J'ai aussi l'envie d'acheter un autre terrain. Pour y poser quelques caravanes. Des caravanes rétro. Vrai, vraies caravanes rétro. Des vieilles. Euh, que je retaperai. J'en veux quelques, unes pas beaucoup. Trois, quatre. Euh, à retaper, à redécorer et à mettre en location euh, courte durée en Airbnb. Donc c'est encore quelque chose qui vaut mieux faire avant, euh, avant mon terrain à moi ça nécessitera un crédit ce sera plus facile de faire ce crédit là euh, parce que ce sera un crédit qui sera un investissement et qui sera amené à rapporter de l'argent. Ça les banques aiment mieux enfin, c'est plus facile d'investir dans l'immobilier pour remettre en location que de s'acheter un bien à soi. C'est comme ça donc j'ai aussi ce projet là. Ça, c'est un projet que j'ai très envie de faire très vite, mais je pense pas que ce soit le plus intelligent à faire tout de suite. Iris, s'il te plaît, merci beaucoup. Je pense qu'il faut que je commence par l'appartement. Bon. Oh, t'es trempé, c'est quand que tu t'essuies Donc, le, le, le camping, lamping, Airbnb, caravane, ça, c'est un autre projet. Oh, J'espère que vous avez du temps à tuer sur YouTube, hein, parce que vraiment, je parle beaucoup. Et j'allais oublier, mais j'ai aussi encore le projet de voyager. Je veux encore voyager, je veux encore voyager en van, je veux encore voyager avec ce van. Donc je me dis que, encore une fois, le temps presse, puisque c'est un vieux père de 20 ans, même si c'est toujours réparable, enfin toujours non, justement. S'il si me claque dans les, dans les doigts avant que j'ai le temps de repartir voyager, ça m'embêterait vraiment. J'en ferai un autre, mais ça m'embêterait. J'ai comme projet d'aménager d'autres vannes pour d'autres gens, j'ai plein de projets, franchement j'ai énormément de projets, je sais que j'aurais pas assez d'une vie pour tous les faire, pour tous les mettre en place, pour tous les mener à bien, mais j'en ai plein, donc je sais pas où je vais maintenant tout de suite, je sais pas où aller, mais je sais ce que je veux, je veux plein de choses, j'ai plein de projets, je, ça, pour ça je suis pas dans le flou, et je sais quel est mon projet à court terme, il a pas changé. Il faut juste que je me remette les idées en place et que comme j'ai commencé à le faire hier, et eh ben je recherche un travail, que j'essaye en premier de me remettre dans la voie dans laquelle j'étais. Je voulais travailler en Suisse pour me faire un max d'argent, et eh ben je vais réessayer de travailler en Suisse pour me faire un max d'argent. Et si j'y arrive pas, eh ben je travaillerai en France et ça mettra un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. Donc voilà, et donc là il est super tard, je sais pas quelle heure il est. Là il est 15h05. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. Et ensuite... Ah bah c'est ça qu'il faut qu'on qu qu voit. Et ensuite, j'ai ma liste qui est quand même assez longue pour aujourd'hui. Sachant qu'il est 15h et que ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est aller me promener. Allumer le chauffe-eau avant de prendre la route et le mettre sur la position 1. En fait, je l'ai mis sur la position 2 parce que je me suis dit bah ça chauffera plus, ça chauffera plus vite. Et en fait, forcément, ça tire plus d'énergie. Donc je me dis... Je vais le me mettre sur la position 1, ça évitera peut-être les chutes de tension trop importantes et ça évitera que ça coupe mon circuit. Je voudrais ranger mes plumes. Mes plumes, c'est là, vous voyez, il y a plein de plumes. C'est des plumes que je ramasse un peu partout dans la nature, que j'ai ramassées à la ferme chez ma copine. Donc il faut que je trouve une place pour les ranger et que je les range parce qu'elles sont en train de s'abîmer. Ça fait quand même quelques semaines qu'elles sont là. Donc ranger mes plumes. Faire la vaisselle le matin, c'est fait. Chercher du travail en Suisse. Réparer le lanterneau. Ça, je sais très bien que je le ferai pas aujourd'hui, c'est sûr. Rééducation de ma cheville. Il faut que j'aille à la poste. Purée, il faut que je me dépêche. Quand je vous dis que le temps file 15h, la poste, la poste finisse à, à 17h. Il faut que j'aille acheter des croquettes. Bon, ça, ça ferme un peu plus tard, donc ça va. Je voulais ajouter des sous-titres sur une de mes vidéos. Parce que là, mon but, c'est que toutes mes vidéos soient sous-titrées. Parce que je sais qu'il y a des sourds et des malentendants dans mes, dans mes abonnés. Et je voudrais sous-titrer, euh, ajouter les sous-titres du Van Tour de José en anglais. Parce que j'ai une amie américaine qui m'aide à traduire mes sous-titres en anglais. Donc je l'avais déjà vu en français. Je lui ai envoyé le français. Elle m'a renvoyé la traduction en anglais. Donc je voudrais les ajouter sur sa vidéo aujourd'hui. Il faut que j'aille vider ma poubelle de toilettes sèche. Et il faut que je range ma poubelle qui est dans ma douche depuis mille ans alors qu'elle a une place et je vais sortir tout ce qui est papier, ticket de caisse et tout de cette fameuse poubelle c'est la poubelle jaune, vraiment faire un tri pour ne laisser que le plastique et la ranger à sa place j'ai beaucoup de choses à faire, il est 15h j'ai pas mangé mais pour l'instant j'ai pas faim donc je ne vais pas manger, je mange quand j'ai faim en plus hier j'ai fait un plat de 200g de pâte au fromage à la moitié j'en pouvais plus et j'ai tout bouffé du coup ce matin j'ai mal au ventre donc, enfin euh, ce matin, il est 15h. Marie, il est 15h. Il est 15h. Bon, et bah c'est parti. Bon, j'ai enfin fini d'écrire, mais il est 15h52. J'ai rangé ma vaisselle. J'ai pas fait du tout tout le reste des trucs qu'il y a sur ma liste, mais je le ferai tout à l'heure. L'impératif là, c'est la poste. Il Faut que je trouve une poste ouverte jusqu'à au moins 16h30, le temps que j'y aille quoi. Même 17h. J'ai deux chats à l'intérieur, donc maintenant, priorité à la poste. Bon les gars, je suis surexcité je sais pas si vous avez vu dans la vidéo on voit pas très bien parce que je suis en train de rouler je vais pas zoomer tout ça mais il y a un endroit là dans cette montagne derrière sur la grande route où il y a une immense cascade mais genre euh, sûrement à cause de la pluie encore mais avec un débit de fou et qui est super haute et j'adore les cascades en fait à la base, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure mais à la base mon voyage ça devait être une succession de points gps de cascades et j'en ai pas vu une seule et je suis en train de me dire que ici donc pas dans le village dans la petite ville ou où... mais c'est un coin où je me verrais bien rester donc euh... donc je vais noter cette ville et je vais faire des recherches plus tard pour un terrain ici entre autres parce que j'ai déjà noté plein d'autres villes mais du coup je vais retourner sur mes pas, là je suis allée à la poste, j'ai eu le prix de mes frais de port que j'ai envoyé euh, à la personne qui va potentiellement acheter mon macramé. Je retourne sur mes pas, je reprends la même route et je vais essayer d'aller vers cette cascade et de passer la nuit par là-bas. Parce que je pense que demain on va encore se promener. J'ouvre ma porte... Et je vois tout qui s'est pété la gueule à l'intérieur. En fait, j'ai pris des routes euh, un petit peu chaotiques dans la montagne. J'ai pas trouvé la cascade. Mais j'entends de l'eau, encore. J'entends fort de l'eau. Il y a des moutons juste en dessous. Et franchement, je pense que je vais être pas trop mal ici encore. Hein. C'est pas mal. Je vais aller me promener un petit peu avant que la nuit tombe et puis bah on verra demain si je trouve la fameuse cascade, sinon je repasserai par la route où je l'ai vue et puis je, re je rechercherai encore. Et, et je capte à pleine balle Tant mieux parce que la vidéo va être longue Les gars j'ai trouvé ma maison. Elle est pas trop mignonne. Voilà, c'est ça que je veux. La montagne, les pins, ma cabane, et personne. Qui s'attend à voir passer un énorme cerf ici Donc c'est pas du tout la cascade que je cherchais. Mais l'avantage, en montagne, par temps de pluie, c'est que des cascades, il y en a partout, par nature. Je suis arrivée, la petite remorque et le petit van. Ah, oh, il y a des gens, oups, un chien. Et il y a Iris qui vient de se cacher sous le camion. Deux chiens, génial Bon bah c'est trop bien parce que du coup j'ai demandé à la dame euh, où était cette fameuse grande cascade Et euh, bah du coup elle m'a indiqué par où passer Il y a même un parking donc je pourrais dormir là-bas Et j'irai voir ça demain, c'est trop cool Bon allez on va faire un petit peu de rangement et un tout petit peu de ce qu'il y a sur la liste Et ensuite je fais vite le montage parce qu'il est tard et que j'ai énormément filmé Donc il va falloir énormément trier Bon alors, le chauffe-eau, le rangement de la poubelle et le rangement des plumes, ça se passe là-dessous. Et On notera que je vais nettoyer ça il y a deux jours. Hein on voit pas bien Ah si, on voit bien. Oh là là. Ça aussi, je l'avais lavé il y a deux jours. Mon oh, dieu. Faites des gosses. Alors, je pense que mes plumes... Je suis pas sûre, mais je pense que je vais pouvoir les ranger dans cette boîte. Il y en a quand même pas mal qui sont rentrés. Bon, bah cette boîte, c'était une bonne idée. Alors, la poubelle. Avant de la ranger, on a dit qu'on allait la trier. Plastique, plastique. Ah oui, les noodles. Alors, on les trouve pas du tout partout. Celles-là, elles sont vraiment incroyablement bonnes. Kylo Brand. On les trouve pas partout. Hein. Je pense que celles-ci, je les ai achetées dans un Auchan. En Seine-et-Marne. Donc voilà, pour les curieux. Du plastique, du papier. Youhou Du papier, du papier. Pourquoi ça rentre encore moins que qu'avant Pour m'expliquer là. Ça va en dessous. Juste ici. Avec ce petit Velcro qui me permet de juste le coller au mur et normalement ça tient c'est vraiment trop bien fait ce van je ne sais pas qui l'a fait mais on va l'allumer et puis on verra bien et s'il faut je couperai la sécurité parce que à un moment donné j'ai envie d'en Voilà. j'aurais plus de batterie, je vais abîmer ma batterie je sais elle aura une espérance de vie beaucoup moins longue je sais, c'est bon, les faiseurs de son on sait voilà, comme ça, je peux cocher trois trucs. Si elle se mange et et laissez-moi vous dire que c'est une petite tuerie aussi. Je vais devenir euh, influenceuse noodle, donc c'est les Wei Ming, du coup, Wei Ming. Euh, franchement, elles sont trop bonnes. Bon, et ben moi je me lance sur le montage, je mange et je vous dis à demain. Des bisous. Marie voyage dans Rafiki avec Morphée, Iris et puis À bord de leur Renault Master, parcours le monde dans la bonne humeur. <rire>